Ce dialogue politique, sciences et société, est évidemment nécessaire pour les approches fondamentales. Il est vraiment nécessaire d'une façon générale dans l'anticipation et la gestion des crises sanitaires. Il est absolument nécessaire dans la gestion au quotidien des problèmes de santé humaine et des problèmes de santé animale. Il y a maintenant une réflexion groupée des médecins, des vétérinaires et des scientifiques. Ça c'est vraiment une avancée tout à fait importante dans la capacité de, euh, à prendre en charge et à anticiper les crises sanitaires de façon globale. Évidemment la Covid était une zoonose et a évidemment mis l'accent sur la nécessité de, de penser cela. Moi, je viens du monde du VIH, qui était également une zoonose. Et en fait, on sait que la, la plupart des infections et des épidémies sont d'origine zoonotique. Et donc, pour l'anticipation, il est absolument nécessaire d'avoir une vision commune et, encore une fois, de, de, de fertiliser de façon croisée les expertises.